Si vous aimez la vidéo, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez bien sûr la cloche, et s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Bonjour à tous Bonjour à vous On est content avec Brigitte de vous retrouver aujourd'hui pour cette fois-ci un effet un peu spécial, c'est un effet de mentalisme. Vous aimez le mentalisme Eh bien, c'est très bien, vous êtes à, au bon endroit. Brigitte, Oui. je vais raconter euh, quelque chose que tu ne sais pas. Oui, comme d'habitude. Donc tu vas euh, oui. écouter ce que je vais dire, leur dire. Oui. Il y a... C'était en 2003. En 2003, j'ai reçu, figure-toi, un courrier Mystère que j'ai jamais ouvert, du moins ah pendant ouais. les dix premiers jours. D'accord. C'est un client mystère. D'ailleurs, je vais te faire voir euh, la petite enveloppe. D'accord. Adressée à mon nom. Mm -hmm. Et figure-toi que dans cette euh, enveloppe, il y avait un contenant. Et ce contenant m'a été dévoilé par la suite parce que, en fin de compte, à la base, quand je l'ai reçu, j'avais reçu un petit, un petit mot avec qui me disait surtout ne lis pas, ne regarde pas ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord C'est mystérieux Alors oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un magicien qui m'a envoyé ça, D'accord. d'ailleurs qui se trouve aux états unis et qui m'a dit, je t'appelle dans 10 jours. Ce qui s'est passé, c'est que dix jours après, effectivement, il m'a appelé, en précisant qu'il n'était pas uniquement que magicien, mais il était aussi mentaliste, et tout ce qui est trait à la voyance. Il m'a dit, écoute, j'ai vu tes vidéos et tout ça est ce que j'aimerais, c'est que tu puisses réaliser ce que je vais te dire. Mm -hmm. Alors au début, il m'a dit tout ça, je ne l'ai pas cru, ça a été un peu complexe, on a passé trois heures au téléphone. Et je lui ai dit, écoute, euh, moi je veux bien, je veux bien tester. Et ce qui est super, c'est que tu es là aujourd'hui et <rire> tu vas pouvoir oui. assister à un mentalisme pur. D'accord, j'ai hâte, franchement, j'ai hâte. Très bien. Pour le moment, on va laisser de côté l'enveloppe, d'accord On va la laisser ici. D'accord. Et je voudrais oui, je dis, que tu imagines qu'il y a devant toi un jeu de 52 cartes. Mm -hmm. D'un côté tu as les cartes à points, d'un autre côté tu as les figures. Oui. Nous allons rentrer dans l'enfer, l'enfer où il y a les flammes, le feu, d'accord Oui, d'accord. Nous allons éliminer et brûler toutes ces cartes pour en regarder qu'une seule à la fin. D'accord. Veux-tu éliminer les cartes à points ou les figures Les cartes à points. Les cartes à points. Tout ceci dans l'imagination. Mmh. Je prends les cartes à points et je le lance dans les flammes. Imagine comme elles, elles brûlent, elles s'enflamment. Oui. Tout ça pour laisser place aux figures, les hommes ou les femmes. Maintenant que brûlons-nous Les hommes ou les femmes On va prendre les femmes. Nous brûlons les femmes. <rire> Très bien. Je prends les femmes et je les lance. Et toi, tu plonges ta main dans les flammes, vas-y, imagine. Oh oui. Et tu en récupères une. Oui. Quelle est cette dame La dame de cœur. Ah, attends. Je me suis trompée. Je dirais la dame de carreau. La dame de carreau oh Oui. <rire> C'est ton choix. Ben oui. Tu ne veux pas changer ah Tu non, es sûr d'avoir plongé dans la dame de carreau Très bien. Oui. Tout ça pour dire que l'effet que Brigitte assiste. C'est bien la première fois qu'elle le voit. Ah, chapeau. Regarde. Dans cette enveloppe, oui, j'ai des cartes. D'accord. J'ai fait une prédiction. J'ai fait une prédiction où je me suis dit que Brigitte allait choisir une carte dans un instant oui. et pas n'importe laquelle. Eh bien, non. Figure-toi que de l'autre côté, il y a des cartes Blanche. Oui, je, je d'accord. Vous voyez. Et si j'éteins maintenant, crois-le ou non, il y a une dame de carreau. Non. La seule face en l'air. Mais c'est incroyable. Le voyant m'avait expliqué que tu choisirais cette carte. Ah ouais. Et il était tellement sûr que tu allais la choisir, il lui a mis un, un dos différent que je vais te montrer dans un instant. Mais pas que. Il était même certain. C'est pour que là, c'est pour cela qu'il s'est permis eh bien, de mettre des dos différents. En effet. Dame de carreau à dos rouge. Et carte blanche. C'est incroyable. Impressionnant tout oh ben, je suis bluffée carrément. Tu pouvais choisir dame de pique, dame de cœur. Ah ben, de Oui. Pourquoi dame de carreau Je sais pas, C'est comme ça, c'est venu instantanément. Comme quoi ce mentaliste voyant. Avais déjà vu. Vous voyez déjà que tu as choisi ça. Mais c'est incroyable. Il est fort. Hein J'espère que cet effet vous a plu. C'est un effet que on peut reproduire n'importe où, en close-up, sur scène, et qui fonctionne à chaque fois. Voilà. Je suis très content de vous avoir présenté, en compagnie de Brigitte, cette vidéo. On vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, passez un bon week-end, une bonne semaine. Et puis, ben, au revoir Ciao, Ciao